Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosamui. Hello everybody, it's Emma from Kosamui. Today this video will be both in French and English. Je me trouve à Fisherman Village, en ce samedi 22 janvier 2022. I am at Fisherman Village on this Saturday, January the 22nd. Je veux vous montrer l'évolution de la situation à Kosamui. It's an update today to let you see how Samui is now. Let's go! C'est parti! A vrai dire, le parking n'est pas très plein et je vois peu de taxis. I can't see many taxis and the parking is not really full. Samedi 22 janvier, je me trouve devant le Coco Tams. Et pourquoi il y a cette ambiance bien, Tout simplement parce que dans environ une demi-heure aura lieu le spectacle de crassure de feu sur la plage de Beaufoot. Donc le public est là et attend l'horaire pour se faire placer, commander à boire et ensuite profiter de ce spectacle. Saturday, 22 nd And most of these people are waiting behind the cocotams for the fire show which will start at 8pm on the beach. So they are waiting for a place to sit and uh, to order a drink. We will come back later. As far as the restaurant is concerned, I can see many people, most of them are but also. People. La plupart des, des personnes que je vois dans le restaurant sont étrangères. Je vois aussi beaucoup de Thaïlandais. Ici, je me trouve devant le Kruya who. Quelqu'un m'avait demandé au sujet du Kruya Je ne me souviens pas qui. Mais voici pour ceux qui ne se souviendraient pas à quoi ressemble l'établissement. Ça va Ce que j'aime bien dans ce restaurant, c'est que le personnel est habillé chic. La plage est vraiment sympathique. On arrive sur un espace directement sur la plage. Et pour ceux qui le souhaiteraient, on peut avoir une extension du spectacle depuis ici. Spectacle feu qui est en train de se préparer. Devant le Coco Tams. Donc, l'ambiance du Crea est vraiment très agréable, très douce. The Crea restaurant is really nice, quiet place, lovely music and lovely staff, wear with a authentic silk dress, soiree mark. <laughs> Je sais plus qui m'avait demandé de lui montrer cet établissement. Elle se reconnaîtra et me fera un petit message peut-être. I'm going to my car. I'm going to buy my car. I'm going to see. Well, maybe you, you remember them, my last video when I asked uh, Shoshu about banana, uh, banana roti. And here you can see some shops. Just like a market. One, two, three, four, five, six. Et je vois 8 stands aujourd'hui on m'a demandé où on était les bureaux de sens ben vous voyez ils sont ouverts Pizza Bravo a ouvert d'accord un autre, un autre stand ici another shop concernant le smile house My House est également au bord de mer, et vous voyez, il a réouvert. Ça fait plaisir. Alors, les gens sont plutôt installés sur la plage, d'après ce que je vois. Je vais aller m'approcher. En respectant le protocole. Voilà. Tout va bien du côté de la température. Quelques personnes qui sont en train de manger. Some people are having their, their dinner directly on the beach. Je vous rappelle que ma vidéo n'est pas sponsorisée. My video is not sponsored. And, as you can see, the small market going on. Also here. Donc le petit marché se poursuit ici. Kawadika! Bon. Je peux voir que only la moitié des Faraniens ont des masques. Kawadika! Kawadika! Beautiful, very quiet. Shaika, je sais. Je viens de voir que les étrangers qui sont passés, les touristes, euh, à peu près la moitié avaient leur masque, alors que tous les Thaïlandais ont leur masque. Alors le. L'exposant ici vient de dire que c'est très calme. Il faut dire que habituellement, janvier, c'est la pleine saison à Cosa donc c'est vrai que c'est assez décevant. Il a dit que c'est très calme, mais c'est aussi parce que c'est la haute saison, mais ce n'est pas. Of course, because of the restriction, because of Omicron, because of the changing of rules. Je comprends bien qu'en raison des changements de règles, en fonction aussi de, du variant micro qui, qui a un peu surpris tout le monde par sa finalement non, dé, non dangerosité. Voilà, les, les boutiques en, on dirait qu'elles reprennent, qu reprennent vie. It seems that the shop are living again. Maybe you remember, I show you this place which used to be what a Thai restaurant that I used to be, where I used to go. Vous avez parlé de cet établissement Thaï en bord de mer et ils ont réouvert avec une ambiance un peu différente. Malheureusement, je suis obligée de supprimer la musique, sinon c'est YouTube qui va le faire. Uh, sorry, I'm obliged to reduce the sound of this music. Et bien voilà ce qu'ils en ont fait. Ça s'appelle Positive Vibes. Ce lieu porte le nom de Positive Vibes. They call this place, Positive Vibes. Et voilà que je retrouve ici mes amis Yves et Lynn. My friend Yves and Lynn Aria. Je viens de demander, il y a eu un changement de propriétaire. So this it's not the same owner. That mm -hmm. I just asked. So here, the shop is open. This shop has opened again. Cette uh, boutique a, a réouvert. Je me rappelle pas de ce magasin, de cette boutique. C'est sûr qu'il n'y a pas tant de gens, encore. J'ai à nouveau l'impression qu'il n'y a pas autant de public que ça. Mais quand même, je trouve qu'au niveau des commerces, il y a plus d'ambiance, plus de vie. Plus lumineux, alors quelque chose va changer, je ne sais pas quoi. Something has, has changed, I don't know what exactly in the shops. Mais il semble être uh, plus plaisant. Tawadeka Tawadeka, comment you tu Je suis bien. the videos les vidéos de mon show. Tawadeka, déjà fait. Sauna, toujours là, évidemment. Tawadeka. Alors on dirait que Link a réouvert. C'est pareil, la dernière fois que je suis venue, c'était le 17 décembre. Donc à, ça fait à peu près un mois. Last time I came, the link was closed, and now it's open again. So this place has opened again. Cette boutique également n'existait pas, donc elle a réouvert. Hello, sadeka Sadeka, Banana, Sadaika. Happy Elephant est ici et est ouvert. Je vais faire un passage au Coco Town. Alors les gens qui viennent manger là généralement ce sont des gens amoureux de bonne cuisine. J'ai beaucoup de bons échos de, sur ce restaurant, Coco -co Town. Bon, vu de nez, j'ai l'impression que malheureusement il y a moins de monde que le 19 décembre, qui est annoncé le début des vacances de Noël. So what I can see from the other day I came. C'était un mois d'aujourd'hui, il y a moins de gens. bien sûr, c'était juste avant Noël, donc c'était une période de vacances. Je peux voir que Harmony a rouvert. ouvert de nouveau. Je dis bonjour à mon ami Johnny qui doit être ici. C'est Sian, Spa! -ce Malheureusement, pas beaucoup de monde non plus. Mm -hmm. Cet établissement également a réouvert s'appelle la brisa la brisa this shop is open again it was closed last time i came they propose a lot of fish and king crown and lobster propose des, des gambas géantes du crabe aussi de la langouste ah, j'ai l'impression qu'ici aussi y a un nouvel établissement ouvert yin yang je pas connais pas cet établissement. Then, uh, ah, oui, deux un mais plus de l'établissement. Ah, c'est Oui, I got I got the, the information about the they opened two weeks ago. Yeah, the atmosphere is really nice. vraiment sympa, c est, c est, ça a l'air calme. Voilà, les tabouchements viennent de réouvrir et maintenant ils font des pâtes fraîches. Ils sont apparemment les seuls à faire dans le secteur. There used to be a sushi place here and now they are doing some pasta, fresh pasta. Ils vont commencer le spectacle de feu, donc je vais me rapprocher. Alors voilà l'ambiance du Coco Thames un peu avant le fire show, un peu avant le spectacle de feu. Comme vous voyez, ils ont étendu les Fat Boys euh, sur toute la plage devant leurs établissements. Ici le DJ s'est installé sous une jambe cabine et ça s'étend là-bas jusqu'au fond. Et, euh, vu d'ici, j'ai l'impression que tout est occupé. They are preparing the fire floor here. All the fat boys I can see are full. All the beach is Dans une précédente vidéo, l'ensemble du spectacle de feu. You trouverez find the full show in the previous video about Fisherman. Comme vous le voyez, après le feu, après le spectacle de feu, les gens se rabattent sur le restaurant. So the fire show. For here. et forcément ça change aussi le nombre de personnes dans la rue and of course it changes the nombre of in the street as well. on peut dire sans se tromper que le Coco cocotams est the place to be actuellement i can easily say that the Coco Tams is the best place to stay now confirme pour today it's very quiet even at the karma sutra there are few people here même au karma sutra je trouve ça vraiment très calme cool. et au karma delhi tranquille aussi quelques clients par ci par là <laughs> C'était une vue de Village janvier 22nd. C'était un, un aperçu de Fisherman Village en ce samedi 22 janvier 2022. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen de vos pouces bleus, de vos likes. Si vous avez aimé cette vidéo et ce contenu, make uh, give me donnez-moi un like. faites free de commenter si vous avez aimé. Si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bye bye. Thank you very much for watching. Bye bye.